Hello, hello, hello, bonjour chers followers, bienvenue dans notre émission Les rambas de la vie de l'entrepreneur L'émission dans laquelle on présente uniquement que les points négatifs, tous les coups durs Les points sombres de la vie de l'entrepreneur Rien que pour vous montrer que ce n'est pas une virus, pour ne pas vous baisser d'illusions Et puis surtout pour ceux qui vivent les mêmes problèmes Dire qu'il y a des gens qui ont vécu les mêmes problèmes que vous Ceux que vous voyez que, qui ont du succès, aujourd'hui sur le net qui ont vécu les mêmes problèmes que vous. Il y a de l'espoir et des méthodes pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Alors, c'est pour ça que nous avons créé cette émission. Aujourd'hui, je vais parler des démissions des employés qui font mal. J'en ai eu dans ma vie d'entrepreneur. Des démissions d'employés qui m'ont fait vraiment mal. Surtout, j'avais un employé que j'avais de l'affection pour lui particulièrement, à tel point que vraiment je l'aidais. Je le prenais comme mon fils, quoi. Et voilà je l'aidais euh, en bureau même du cadre professionnel voilà d'abord même comment il a commencé même c'est un gars qui cherchait tellement du travail qu'il était prêt à travailler pour moi gratuitement donc vraiment le gars par tout moyen cherchait du boulot et je l'ai pris je l'ai pris donc, je l'aide en dehors du cadre de son, de son travail, quoi. Donc, par exemple, quand sa femme a couché, j'ai venu donner de l'argent, sa, sa belle-mère est, est décédée, j'ai venu donner le blé, etc., etc. Il et a son mariage coutumier, il va venir parler, donné, il il donné un 20 000, 30 000, son enfant est malade. Donc, bref, je faisais des trucs vraiment comme d'un père et un fils. Et il était un élément clé de mon dispositif. Un bon matin, le gars, il m'appelle et il me dit non. Il démissionne. Il démissionne, il démissionne, chop chope quoi. Genre il a trouvé quelque chose ailleurs. Genre jeudi comme ça et puis euh, vendredi il s'en va. Aïe Ça c'est qu'elle a fait ça. Mais ça m'a fait tellement mal. Et il y a des plis de cas comme ça. Ça m'a fait tellement mal. Mais après je me suis dit que ben, le gars ne me doit rien. Il me doit rien. Et ça c'est la leçon à tirer de ça. Alors, les premières leçons à tirer de ces gens, d'anecdotes, là, si ça va vous arriver, c'est que c'est vrai que vous pouvez tisser des liens amicaux avec vos collaborateurs, mais il faut que ça reste dans le cadre professionnel, c'est-à-dire ami, mais dans le cadre professionnel. Si vous devez aller manger, vous mangez tous ensemble avec les autres cadres, toujours dans le cadre professionnel, parce que si ça va au-delà du cadre professionnel, vous aurez l'impression que la personne vous a trahi. Mais c'est vous-même qui avez fait ça. Maintenant, si vous voulez aller l'aider en dehors du cadre professionnel, vous faites ça par charité. Mais sinon, restez dans le cadre professionnel. On peut aider, on peut être charitable avec ses employés. Mais il faut que ce soit dans le cadre professionnel. Dans le cadre professionnel, ça implique la justice. Donc, il n'y a pas de personnalisation du cadeau. Ce que vous avez fait pour Pierre, vous pouvez faire ça pour Paul. Et vous le faites aussi pour Paul. C'est ça. C'est ça qu'on appelle euh, de la charité ou des liens euh, amicaux dans le cadre professionnel. Vous voulez inviter vos, vos collaborateurs à manger, au lieu d'aller euh, les prendre individuellement, mais quoi, tu, créer un cadre professionnel. Il y a les team building, où vous pouvez sortir des sorties détentes professionnelle ou lentisse des liens amicaux, mais ça reste dans le cadre professionnel. Il n'y a pas un qui vient, ça va ici, ou même sa femme, c'est que les membres les membres de de, de l'entreprise de, de, de qui se retrouve pour se réjouir, pour tisser des liens plus fraternels que les liens professionnels. Mais ça reste dans un cadre professionnel. Il n'y a pas de cousin de, de tel employé qui est venu. Il n'y a pas la femme de tel employé qui est venu. Non, non, non, non. Voilà. Mais si vous dites qu'on vient en on couple, c'est tout le monde, toi-même qui es le patron là, tu viens ta femme aussi dans, dans, dans l'événement. Comme ça là, ça reste toujours dans le cadre. Professionnel en appliquant le principe de justice. Voilà. Donc, évitez aussi euh, les cadeaux non professionnels. C'est-à-dire des, des choses qui n'aident pas la personne à améliorer son travail. Voilà. Vous pouvez offrir un repas. Ça, ça aide la personne. dans le, Offrir le repas, mais ça aide la personne dans le cadre de son travail. Mais dimanche, quand vous ne pouvez pas payer son choucouillard. Voilà. Vous pouvez faire des choses, vous pouvez faire des aides, mais dans l'amélioration de son travail. Vous pouvez lui offrir un agenda, vous pouvez lui donner un stylo particulier. Vous pouvez dire, bon, par exemple, tu vois qu'il ne voit pas bien. Vous pouvez décider si votre assurance ne prend pas son compte, lui offrir des lunettes, mais c'est pour qu'il travaille. Voilà, c'est pour qu'il qui travaille, c'est pour améliorer. C'est ce qu'on appelle les cadeaux professionnels, les cadeaux dans le cadre de la profession. Maintenant, si vous voulez vraiment aller au-delà, Dites-vous que c'est de la charité, que la personne ne vous doit rien, comme ça, ça ne va pas vous faire mal. C'est comme un acte de charité que vous faites à n'importe quel étranger, que vous allez voir dans les rues, un mendiant ou bien quelqu'un qui est en difficulté, qui est vulnérable, que vous êtes venu aider. Voilà, qui ne vous doit rien en retour et non comme un employé. Quand c'est comme ça, ça ne va pas vous faire mal. Voilà. Donc, euh, j'ai dit du courage à tous ceux qui ont déjà vécu des démissions d'employés qui l'ont fait mal. Mais si ça vous a fait mal, c'est parce que vous êtes sorti du cadre du, du travail. Voilà. Quelqu'un qui fait son travail et que tu le payes le jour, il -di dit « démissionne ». Voilà quoi. Il te doit rien, tu ne lui dois rien. Voilà. On est quitte. OK. Donc, euh, bye-bye. C'était euh, les rambas de la vie d'entrepreneur. On se retrouve pour une prochaine émission. Bye-bye.